bonjour à tous donc euh, je vais vous présenter quelques chansons euh, niçoises pour les enfants avec toujours des parties musicales simplifiées et des moyens d'apprendre ça plus vite à vos enfants donc la première chanson c'est paillon 20 le paillon va le paillon vient il descend de la montagne je l'attends il vient Payons vein, payon rêvin, cala la montagne à s'perir vein, payon vein, payon rêvin, cala la montagne à s'perir vein, paillons vein, payon rêvin, cala la montagne à s'perir vein, payon vein, payon rêvin, la montagne à Donc c'est une chanson toute simple et avec les enfants. Petit, on peut faire aussi cuisse-cuisse-main comme dans We were, we were, rock you. Donc, cuisse-cuisse-main, cuisse-cuisse-main. Paillon, vingt paillon, rêve, cala la montagne, asper, y vein, paillon, vingt paillon, rêve, cala la montagne, asper, y vein, va qui?